Au Québec, on désigne aujourd'hui les peuples autochtones comme les Premières nations et la Nation Inuit. Voici ces onze nations ainsi qu'une communauté et un élément géographique qui t'aidera à les situer dans l'espace. D'abord, commençons à partir du sud du Québec en suivant le fleuve Saint-Laurent vers l'est. Un, les Mohawks, comme la communauté de Gonoahgué, au sud de l'île de Montréal. Deux, les Abénaki, comme la communauté d'Odanak, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. 3, les Huron-Wendat, comme la communauté Wendake, au nord de Stadakone, la ville de Québec. 4, les Wolastogoué, les Malesites, comme la communauté de Kakuna, près de Rivière-du-Loup. 5, les Mi'kmaq, comme la communauté de Listogouche, au nord de la Baie des Chaleurs. 6, les Innu, comme la communauté de Ouachat et Mayotenam, sur la côte nord à cette île. Maintenant, poursuivons au cœur du continent en partant de l'ouest du Québec vers le nord. 7. Les Anishinabés, les Algonquins, comme la communauté de Kitiganzibi, dans la région de ce que l'on appelle l'Outaouais. 8. Les Atikamekw, comme la communauté d'Obijouan, au nord de la Mauricie. 9. Les Kriiyu, comme la communauté de Chassibi sur les rives de la baie James. 10. Les Naskapi. C'est le village de kahoua au nord de Shefferville. Et 11, aux 10 premières nations s'ajoute la nation Inuit, comme la communauté de Kujouak, qui est installée sur la rivière Coxoak, un affluent de la baie d'Ungava.